Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va bien évidemment parler confinement, continuité pédagogique euh, et puis aussi euh, conditions de travail, puisque euh, on est euh, chez nous, on essaye de faire... Euh tout le travail nécessaire et, euh, et bien les collègues et les retours que nous avons et bien sont parfois un petit peu compliqués puisqu'on se rend compte que au-delà de toutes les difficultés techniques que euh, et bien nous euh, cherchons à surmonter euh, par divers bidouillages comme on a toujours l'habitude de faire puisque l'éducation nationale est incapable de nous fournir quoi que ce soit et que nous avons toujours dû nous débrouiller par nous-mêmes pour le matériel pour résoudre les soucis techniques pour résoudre les soucis logiciels, etc. Euh, eh bien, euh, là, on est tout seul chez nous et euh, on doit assumer euh, dans le plus grand mépris euh, de la part, euh, d'une part, de l'opinion publique et puis surtout du gouvernement, puisque, euh, encore une fois... Euh, cette semaine, on a eu la porte-parole du gouvernement qui a carrément insulté les enseignants. Il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises garrigues. Donc cette situation-là est tout simplement insupportable. Mmh. Euh, alors même si derrière, euh, elle s'est rattrapée sur, sur Twitter en disant que c'était pas elle, et puis le lendemain, bah, finalement, elle a assumé ce qu'elle avait dit parce qu'elle était très fatiguée. Donc euh, bien évidemment, il y a qu'elle qui travaille et il y a qu'elle qui peut être fatiguée. Et donc on sait bien que c'est une stratégie de communication. Hein. Euh, la famille Le Pen était une spécialiste euh, de ce genre de, de, de situation. On sort une horreur, euh, on fait semblant un petit peu de s'excuser et puis finalement on refait une troisième sortie pour expliquer que non, non, on, en fait on l'avait vraiment dit et puis que c'est pas si grave que ça. Donc ce mépris là, il est tout simplement insupportable euh, parce que justement, eh bien, les enseignants font tout ce qu'ils peuvent, font leur maximum et font parfois même plus euh, qu'ils ne le devraient. Et euh, c'est un petit peu euh, le, le, le souci aujourd'hui, c'est qu'on sait que le confinement va largement dépasser les deux semaines qui avaient été, initialement été annoncées par le président de la République et donc il est très important euh, d'arriver euh, à prendre la mesure euh, du travail que nous fournissons. Euh, il ne peut pas être question, parce qu'on fait du télétravail, euh, d'être corvéable à merci jour et nuit. Euh, le droit à la déconnexion, c'est un droit pour tout salarié et donc pour tout enseignant qui fait du télétravail. Et donc, comme il n'y a aucune règle écrite aucune norme euh, il ne faut surtout pas céder aux injonctions qui demandent de faire plus plus plus tout, tout le temps mais au contraire eh bien euh, réguler notre travail euh, savoir s'arrêter pour pouvoir tenir sur la durée pour ne pas exploser en plein vol euh, ça signifie concrètement que on donne du travail aux élèves bien évidemment euh, on peut rentrer dans les classes virtuelles pour ceux qui se sentent capables euh, avec euh, toutes les euh, euh, toutes les choses qui ont été dites euh, les dangers potentiels et euh, Bien évidemment, faire très attention à cela, ne pas hésiter, comme c'est dit, à faire des captures d'écran au moindre problème, à aller porter plainte si il se passe des choses qui sont absolument anormales mais surtout il faut savoir se protéger il faut savoir s'arrêter de travailler parce que devant un ordinateur et eh effectivement on peut devenir euh, des gens qui répondent 24 heures sur 24 parce que comme on est devant l'ordinateur et eh ben on reçoit un mail et puis on répond etc etc et ça et eh bien euh, il ne peut pas en être question il faut savoir s'arrêter il faut savoir se reposer pour tenir le choc et pour tenir le coup euh, ce n'est pas parce qu'on fait du télétravail qu'on doit répondre dans la minute à un mail euh, quand on est en week-end et eh bien on est en week-end on n'est pas obligé de répondre on peut répondre que le lundi matin et euh, l'élève ou le parent d'élève attendra parce que euh, il faut bien comprendre que notre travail, euh, c'est d'aider les élèves, c'est de les faire progresser, euh, mais c'est aussi nous d'avoir une vie privée et un droit à la vie privée. Et le télétravail ne doit aucunement nous manger euh, notre vie privée. Donc... Prenez soin de vous, faites attention à vous, respectez bien évidemment les règles de sécurité en restant un maximum chez vous pour éviter de propager ou d'attraper cette saleté de Covid-19. Et puis, prenez du temps pour vous, reposez-vous et usez de votre droit à la déconnexion, qui est un droit fondamental, sinon eh bien, nous courons tous à la catastrophe. Bon courage, à bientôt et bon week-end.